Pas. Déclaration des députés. Le député Dorgan london merci. M. le président, j'aimerais prendre l'occasion pour parler de Karl Oisef Voiture, qui était connu comme le pape Jean-Paul II. Le, 22, le 2 avril a été reconnu comme la journée et le pape Jean-Paul II a été reconnu comme quelqu'un qui a terminé, euh, tué le communisme dans la Pologne. Il est né le 18 mai 1920 et a été le pape de 1978 jusqu'au 2 avril 2005. C'est une CEDA où je sais exactement où j'étais quand on l'a annoncé. Il a dévoué sa vie à la défense des droits de la personne, à la compréhension internationale et aussi à l'égalité. Il a amélioré les relations de l'Église catholique avec les Juifs, les musulmans et les Anglicans. Son amour de la jeunesse l'a amené à y établir la Journée mondiale des jeunes et qui a rassemblé beaucoup de jeunes. C'était un des chefs mondiaux qui a voyagé le plus. Il a visité 129 pays, inclus au Canada, et je me souviens, j'ai dormi sous la pluie quand j'avais 13 ans pour le voir. La beatification de Jean-Paul II a pris lieu le 11 mai 2011. Il a été canonisé en 2000. 14. En tant que Canadien d'origine polonaise, je suis fier de rendre hommage au pape Jean-Paul II. Merci. Déclaration de député. La députée de Cluner, Rainy River. Merci. Ce fin de semaine dernière, je suis allé dans plusieurs collectivités du Nord-Ouest où des euh, professionnels de santé de première ligne et des chefs des Premières Nations nous ont parlé des problèmes. Il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes dans la province, mais dans le Nord, c'est différent, c'est pire. Nous avons un système qui donne des services différents en silo, des ministères et avec beaucoup d'écarts. Et il y a des délais d'attente tellement longs pour les enfants qui ont souffert des traumatismes, ça fait un apport au traitement. Le diabète est Répandu et après euh, cinq ans euh, d'une amputation suite au diabète, soit il y aura une deuxième euh, amputation ou le patient sera mort. Un médecin m'a dit qu'un grand 34 des gens sont accrochés aux opioïdes. et Il n'y a pas de l'eau euh, potable qu'on puisse prendre. Et le plus tragique, c'est les enfants qui ont euh, aussi jeunes que 10 ans, se euh, suicide. J'ai entendu un médecin qui m'a parlé avec des larmes aux yeux de la situation, aussi bien qu'une infirmière. Nous vivons dans le, une province prospère, prospère. Nous sommes tous euh, des Ontariens et je pense que ce gouvernement a l'obligation de traiter les gens des Premières Nations et les gens du Nord avec la dignité que tous les Ontariens devraient recevoir. Merci. le député de Kingston New Zealand. Merci, Monsieur le Président. Comme les députés le savent, notre gouvernement s'est engagé à avoir 10 000 réfugiés de la Syrie. Certains sont maintenant dans ma région de Kingston et les îles, leur nouveau chez soi. Pour leur souhaiter la bienvenue, le Dr Watkins du programme de dentisterie a donné 100 billets à euh, un jeu de hockey, ce qui est très canadien. Je veux remercier Dario Paul et son équipe d'avoir organisé cet événement. C'était un moment inoubliable quand on a vu voir le premier et le partie de hockey et le, dans, à l'endroit où le hockey est né et partager l'enthousiasme. Et c est, c est, leur visage était incroyable et... Cette soirée, les Frontenac de Kingston ont gagné 5 à 2 dans la dernière partie de la saison et je veux démontrer euh, mon appréciation aux partenaires locaux qui ont coordonné les efforts, qui ont mis des ressources pour aider les familles qui parrainent les réfugiés, euh, le personnel au centre, au service d'immigration de Kingston. Euh, sans, Centraide, United Way, nos conseils scolaires et d'autres. Les initiatives comme celle-ci sont celles qui rendent notre collectivité le meilleur endroit où vivre et ça me rend très fier de représenter la collectivité généreuse de Kingston et les îles. Merci, M. le Président. Les questions de député. Le député Nipessing. Merci. Les familles de toute la province sont fâchées contre la décision de ce gouvernement de doubler le coût des médicaments pour les aînés dans une, un congrès des Légions canadiennes à Danfield, On a eu une motion qui exprimait le manque de plaisir. À dresser que le budget ontarien aura un effet mauvais pour la vie des de aînés et va forcer plus d'aînés à être dans la pauvreté, qu'ils soient résolu. Nous, les membres de la Légion canadienne royale, qu'on va à, à, cette, à ce congrès, on demande au gouvernement de repenser les changements au programme d'assurance médicaments dans leur budget. Deborah Cooperberg, qui est la présidente de HSS, et un organisme des aînés, a dit au comité des finances que les aînés seront obligés de choisir entre l'achat des médicaments et l'alimentation. Ils ont besoin des médicaments et les gens les plus vulnérables ont besoin de plus. Je demande à la ministre de d'arrêter de demander aux aînés de payer pour le gâchis de son gouvernement et de demander à ceux qui payent pour les médicaments. Le député de Temiskiman-Cochrane, merci. C'est la saison avant la plantation et on a une réunion des agriculteurs. J'étais au Salon des agriculteurs de classique de Mars et je suis allé au Salon de Horton Barn les 18, 15 et 16 avril il aura lieu. Si vous voulez apprendre davantage sur l'agriculture, allez-y. Je veux dire bonjour à Melanie Cook. Il a beaucoup de bénévoles, mais elle est incroyable. Et pour je dans le sud, si vous ne savez pas, vous allez continuez la 401, autoroute 11 à à North Bay, c'est la Porte du Nord, mais pas pour l'agriculture. On continue une heure et demie du paysage du Nord, très beau. On penserait que c'était un portrait de Tom Thompson. Les fermiers, euh, ne soyez pas déprimés. Vous passez euh, la, la colline, vous pouvez voir qu'il y a les gens, vous pouvez passer la coopérative, euh, l'élévateur de grains, il y aura un fromage tourno, un tracteur vert, et il y aura un signe à Earlton de tourner à gauche. Mais faites attention. Si vous allez regarder l'équipement, peut-être que vous allez rater. Continuez une autre mille, faites un retournement et revenez pour voir le salon de l'agriculture. Merci, M. le Président. Je ne sais pas si c'est pas parlementaire de corriger une déclaration. Il faut avoir un, un tableau de Lauren Aarons parce qu'il vient de ma circonscription. La députée de Cambridge. Merci, M. le Président. Je vais parler de la banque alimentaire d'aide à Cambridge qui aide les gens à Cambridge et dans le canton de Humphreys pour non seulement donner de l'alimentation mais du soutien et pour aider les gens à se souvenir à leurs propres besoins. Un de ces programmes, c'est une petite mesure pour le succès, ce qui est conçu pour que les femmes se dépassent les obstacles dans leur vie. Moi-même, j'ai eu l'occasion et l'honneur de parler à ce groupe de femmes et j'ai j'ai entendu des histoires inspirantes. En travaillant avec le personnel de YWCA de Cambridge, on a ciblé les aptitudes de vie, technologie, et pour qu'on puisse mieux vivre. La fin de semaine dernière, la directrice générale a pris un chapeau inspiré par le docteur Zuse pour faire une levée de fond au centre d'achat de Cambridge. Et Pat était assis sur son chapeau pendant de 21 heures et elle a levé des fonds 45 000 pour la banque alimentaire South help Et je veux remercier de la, de le directeur et tout le personnel qui font vraiment beaucoup plus qu'ils sont censés faire pour son à tout événement communautaire, inspire d'autres à contribuer et à aider ceux qui ont moins de chance dans nos collectivités. Euh, vraiment, je remercie Pat Singleton et le personnel, Jeff Hunt et et euh, tout le personnel. Merci beaucoup. Merci, déclaration de député la députée Dufferin-Cullen. Merci. Est-ce que vous connaissez le défi pour les étudiants de Span-Canada, vous vous souvenez, c'est un, un, un défi lancé par Belinda Stronach pour prévenir la transmission de du paludisme en achetant des filets contre les moustiques pour, euh, en Afrique. On a élevé 80 000 dollars et euh, il y a beaucoup de gens qui ont participé et qui a relevé un défi pour qu'ils soient à cette initiative. C'était une bonne initiative et vraiment dans l'école secondaire de ma circonscription vraiment fait tout un élevé. Dans ma circonscription... On a 247 étudiants ont levé 11 454 dollars pour ces musculaires Et Rick Merson est allé en visite à l'école pour les féliciter. Et ça a été montré à son programme, le Rick Merson's Report, le 29 mars. Encore, je veux féliciter et remercier les étudiants de l'école de cette école qui ont en fait beaucoup pour d'autres gens hier. Merci, déclaration de député, la députée de Davenport. Merci. On a parole pour parler d'un événement dans ma circonscription pour célébrer la journée internationale de la femme. Le 7 mars, on a inauguré une galerie d'art pour montrer des tableau de femmes et pour aider des services aux femmes. C'est un endroit où on va parler des enjeux des femmes et on va créer une, une, un réseau. Et J'ai reconnu deux récipiendaires de prix donnés par la ministre responsable de la, de la situation féminine. Et uh, Gerben Bass est le président fondateur du Centre communautaire de Hogan qui donne aux familles vulnérables beaucoup d'aide avec du counseling, des ressources d'immigration et de santé. Isabelle est la fondatrice de Seven Stars, c'est uh, une revue pour des femmes brésiliennes et portugaises qui a reçu un prix au Canada, qui a reçu un prix. Et en 2011, 2012 et 2014. Et je veux aussi remercier la députée de Brampton-Springdale parce qu'elle était là aussi. Je suis vraiment très contente de représenter cette femmes incroyable à Davenport. Merci, déclaration de députée, la députée de Scarborough-Agencourt. Merci, M. le Président. Cette année euh, est la 4e, 40e, le 40e anniversaire euh, de, des services communautaires pour les aînés, un organisme symbiologique. Qui a des bureaux à Toronto, à, dans la région de Peel et, et d'York, ont on des services à plus de 10 000 aînés qui ont des handicaps physiques dans la grande région de Toronto. Cette, cet organisme donne des services de prévention, des services de soins de longue durée, aussi bien que des services communautaires et qu'on essaie de faire les aînés rester chez eux le plus longtemps. Care First a célébré son 41 e anniversaire et a déménagé dans des bureaux de 52 000 pieds carré pour donner plus de programmes euh, de la gestion de la maladie chronique, euh, la prévention de la biose ou les programmes de bien-être euh, des classes pour les aînés. Et il y a beaucoup de bénévoles et beaucoup de professionnels qui donnent euh, de bon travail aux aînés et aux adultes qui ont des handicaps. Je veux remercier tout le personnel. Plus de 2 000 bénévoles qui... Euh, de, aide les aînés. Merci, Monsieur le Président. Avant qu'on passe à autre chose, entre heure, 13h et 15h, on a une occasion agréable pour rendre hommage à quelqu'un que tous les gens, je pense, apprécient et comprennent. Dans la tribune du Président, il y a quelqu'un qui a pris sa retraite après 42 ans d'âge. Elle a apporté avec elle des proches et de la famille qui sont venus d'aussi loin que la Jamaïque pour lui rendre visite. Elle a eu l'honneur de la gentillesse de, de, de venir ici pour dire au revoir. Et donc, j'espère qu'on va souhaiter à Glory Richard une vie très belle après sa retraite. On va la remercier de son travail. Je veux vous dire qu'entre 13h et 15h, et maintenant nous avons une bonne affaire. Je, elle va écrire un livre sur tous les présidents qu'elle a connus et je serai euh, la personne qui fera le travail en coulisses. J'ai le préambule, dernier chapitre. Mais les deux chapitres de Steve Peters seront incroyables. Comme vous voyez. C'est une personne gentille et merci beaucoup, Gloria, pour tout le travail que vous avez fait pour la province de l'Ontario. Le député Dorgan Miller-Saxon rappelle au règlement. J'aimerais que vous me donniez quelques minutes et j'aimerais présenter à John Peters, qui est ma préférée libérale. On a Carrie McDavid de Saint-Thomas, je n'ai pas reconnu. Bridget Cousins, bonjour, Bridget, Don Cousins, Mike Cousins. Il faut que Aubrey Kaiser, qui a 12 ans, quelqu'un qui a reçu la croix Victoria. Il y a un pont dans la circonscription de Nipissing. Bienvenue, Aubrey, et merci d'être là et de voir ce qu'on fait ici à l'Assemblée législative de l'Ontario. J'apprécie la camaraderie qui a démontré. Je veux blâmer Steve Peters de la possibilité de, oh, de porter des chaussures euh, Converse rouge. Je suis plus vieux que Steve. Et donc, euh, je peux dire des choses. Je remercie pour les déclarations de députés.